Hey je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo centrée sur un sujet en particulier. J'avais envie de parler avec vous des classiques de la littérature. Qu'est-ce que c'est un classique finalement Qu'est-ce qui définit un livre comme étant un classique Est-ce qu'un classique est forcément synonyme de contenu de qualité Quelle est finalement son essence Et enfin, je voulais aussi qu'on parle un petit peu des classiques à l'école et de l'impact que ça peut avoir sur les écoliers en bien en mal. J'espère que c'est une vidéo qui va vous intéresser. Pour une fois, je l'ai écrite hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire et je voulais pas oublier quelque chose. Puis c'est aussi une vidéo qui m'a demandé de faire quelques petites recherches. Je sais pas ce qui m'a pris hier soir mais genre je me suis mise à l'écrire d'un coup. Il y a un élément déclencheur à ça mais je sais plus ce que c'est. J'ai continué aujourd'hui et là il est 18h et je me suis dit allez vas-y on va la tourner. Faut savoir que c'est une vidéo que j'ai quand même en projet depuis plusieurs années pour ma chaîne mais là je sais pas. Comment ça a pu remonter d'un coup hier soir comme ça, il s'est passé un truc mais... J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, cette vidéo s'adresse aux lecteurs mais aussi aux non-lecteurs. Et elle sera certainement coupée en deux parties puisque je voudrais en effet à la fin vous recommander des classiques à lire. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète en fait puisque je compte classer ça un peu selon les âges, la bonne période pour lire les classiques, les plus accessibles etc. Je vais commencer cette vidéo avec la définition du classique. Au fond, qu'est-ce que c'est un livre classique La première chose à se rappeler, c'est qu'il ne faut pas confondre un classique de la littérature et la littérature classique, aussi appelée le classicisme. C'est deux choses différentes. Le classicisme, c'est un mouvement du 17e, 18 XVIIIe siècle, il me semble, avec des codes, etc. Enfin, vraiment, un mood de la littérature de l'époque. Alors qu'un classique de la littérature, c'est autre chose. Ce qu'on appelle classique en littérature, c'est un livre qui, à son époque, a marqué la société, voilà, il a marqué les gens pour diverses raisons, et donc il a connu une sorte de succès. Mais pas que, puisqu'il faut ensuite que cette réputation perdure dans le temps. C'est-à-dire que quelques années, voire des siècles après, on continue d'en parler, on continue de se référer à cette œuvre pour le genre qu'elle représente, ou pour son contexte historique, machin, voilà. C'est resté dans les références des générations d'après et ça continue d'être validé par les personnes qui baignent dans ce milieu culturel. Ce que j'appelle milieu culturel c'est les gens qui lisent tout simplement. Avec tout ça on peut se rendre compte d'un truc c'est que finalement un classique c'est pas forcément une œuvre de qualité on va dire. C'est plutôt sa renommée en fait qui en fait un classique. Je reviendrai un peu là dessus dans la partie d'après. Pour résumer simplement, un classique, c'est un livre, puisque là on parle de livres, mais bien sûr ça peut être un classique de la musique, du cinéma, de machin, de bidule. Hein. C'est un livre qui, pour x ou y raison, a marqué son époque et surtout la société dans laquelle il a évolué. La renommée de ce livre a perduré dans le temps plusieurs années, voire plusieurs siècles après. Et enfin, les générations qui suivent continuent à se référer à cette œuvre-là comme étant emblématique du mouvement ou de l'époque qu'elle représente. Voilà donc la définition du classique en littérature. J'ai l'impression de présenter une émission de télé, mais pas du tout On sent que j'ai des origines italiennes, parce que je pas de faire des mouvements de main, c'est infernal. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la qualité des classiques. Est-ce qu'un livre dit classique, c'est forcément synonyme d'une œuvre de qualité Là, je pense qu'on peut tous avoir notre opinion là-dessus, mais moi, je vais vous donner... Le mien, basé sur des arguments et quelques définitions, pour moi un classique, ça ne veut pas dire que c'est forcément un livre de qualité. Même si implicitement, on peut quand même dire que si. Comme je viens de vous le dire, un classique de la littérature, c'est un livre qui s'inscrit surtout comme une référence dans le temps à cause de sa renommée. À aucun moment dans la définition on dit qu'un classique c'est un bon livre. Être connu c'est pas forcément synonyme d'être qualitatif finalement. Ça peut venir de plein de choses différentes. Un livre ça peut devenir un classique parce qu'il a marqué son époque à un instant T, il est sorti au bon moment. Ça peut être aussi parce que c'est le premier livre d'un certain genre littéraire qui s'est ensuite inscrit dans le temps. Ça peut aussi rester un classique parce qu'il a fait écho à un sujet politique de l'époque qui a eu vraiment du bruit autour à cause de ça ou à cause d'un fait de société, je ne sais pas. Ou tout simplement ça peut être parce qu'il a eu beaucoup de visibilité dans les médias. Du coup, qui dit visibilité dit toucher un plus grand nombre de publics et ensuite la machine est lancée en fait tout simplement. Pour moi, un classique, ça veut vraiment plutôt dire qu'une œuvre elle est connue et reconnue dans un domaine ou dans un genre en particulier, sans forcément vouloir dire qu'elle est qualitative en fait. Du moins, c'est pas ce que la définition ou le mot classique sous-entendent. C'est d'ailleurs la principale différence avec ce qu'on appelle un chef-d'œuvre par exemple. Quand on parle d'un livre ou d'une œuvre en tant que chef-d'œuvre, pour le coup, ça sous-entend qu'on lui reconnaît des qualités. Autant donc ce qu'on appelle un classique de la littérature, c'est plutôt pour sous-entendre que c'est un livre qui est connu et reconnu, autant ce qu'on appelle un chef d'œuvre de la littérature, là plutôt on sous-entend que c'est un roman qui a certaines qualités. Je résumerai ça en disant que finalement, un chef d'œuvre généralement ça finit par devenir un classique, mais qu'un classique n'est pas forcément un chef-d'oeuvre. Pour finir, je rajouterais qu'en plus, pour ma part, je suis assez relativiste. Je pense que tout ce qui est qualité, défaut dans une œuvre, si une œuvre est bien ou pas, en fait, c'est propre à chacun, c'est propre à un certain individualisme, surtout dans la culture, et particulièrement la culture artistique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de réalité universelle ou transcendante. Je veux dire, on connaît tous des bouquins ou des films ou des séries que tout le monde trouve génial, mais que nous, on n'aime pas. Ou à l'inverse, il y a plein de petits trucs que nous, on adore, mais que plein de personnes ne connaissent pas ou n'ont pas spécialement apprécié. C'est pour ça que pour moi, tout ce qui est qualité-défaut, c'est vraiment propre à chacun, ça peut tellement varier d'un individu à l'autre. C'est vrai qu'en culture, il n'y a pas de vérité transcendante, mais qu'on a tous nos vérités propres qui sont plus ou moins partagées par le reste de la société. Du coup vous n'avez pas à vous sentir coupable si un jour vous lisez un classique et que vous accrochez pas ou que vous aimez pas, enfin je veux dire, c'est un peu normal en fait. Sinon ça voudrait dire quoi Qu'on est obligé d'aimer tous les classiques et que tout ce qui n'est pas un classique finalement bah c'est nul le reste D'autant plus qu'il y a plein de classiques de la littérature qui sont vraiment à recontextualiser dans leur époque, à remettre en place pour mieux les comprendre et les savourer, mais surtout parfois les comprendre. Et aussi, il y en a pas mal avec le temps qui vieillissent, qui vieillissent mal même. Même quand ils sont retraduits, parfois ça suffit pas. Enfin voilà, on va pas se mentir à un moment donné. Ça peut plus ou moins nous toucher déjà selon qui on est, selon notre milieu social, selon nos origines, selon notre personnalité, selon notre éducation. Selon nos valeurs, selon nos idéaux, parfois même selon nos humeurs ou selon simplement nos capacités de lecture en fait. Après tout à l'heure j'ai aussi parlé d'un oui implicite parce qu'en gros quand un bouquin devient un classique c'est que finalement il a été approuvé entre guillemets par la société, par une majorité de la société, et que dans sa continuité il Continue à être approuvé. Implicitement, c'est là qu'on peut se dire qu'un classique et on se doute que pour beaucoup de personnes, il doit avoir des qualités. Mais une fois encore, après, la majorité, c'est la majorité et on fait pas tous partie de cette majorité. Donc s'il y a des classiques que vous vous aimez pas, et ben ça peut arriver et il n'y a pas du tout à se sentir coupable en fait. L'important c'est d'avoir essayé de le lire finalement et ensuite on peut dire qu'on a aimé ou pas. Ce qui peut être nul c'est de condamner un classique sans avoir essayé de le lire. Mais là c'est un petit peu comme tout, je veux dire. À partir du moment où quelqu'un dit qu'un truc c'est de la merde alors qu'il a même pas essayé de le lire, c'est juste un préjugé préétabli, bah en fait non. Alors que si la personne a essayé et qu'elle t'explique pourquoi elle a pas aimé, là tu vois, il y a un peu plus matière à discuter. Bref, pour résumer le fond de ma pensée, en gros un classique, pour moi c'est pas forcément une œuvre de qualité, ça peut être devenu un classique pour une autre raison. Qu'une œuvre devienne un classique c'est forcément quand même qu'elle n'est pas dénuée de certaines qualités, mais on n'est pas tous obligés de partager cet engouement ou de trouver qu'un classique a des qualités. Pour nous un classique ça peut être complètement nul en fait. Tout comme un livre qui n'est pas considéré comme un classique peut être absolument génial. Je vais conclure cette vidéo avec une dernière partie consacrée aux classiques dans le milieu scolaire. Je pense que c'est un truc qui nous concerne tous et qu'on a tous nos opinions là-dessus. On a dit avant qu'un classique ça naissait plutôt d'un fait de société. Comme la société ça fait partie de notre histoire, voire même de l'histoire avec un grand H, forcément ça rentre dans notre éducation d'aujourd'hui, et donc forcément ça rentre dans le cadre du scolaire. Et donc forcément bah on étudie des classiques à l'école. Malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas aujourd'hui puisqu'ils ont été traumatisés en fait à l'école, par la lecture obligatoire de certains livres, notamment certains classiques qui sont hyper lourds à lire, on va pas se mentir. Et en plus leur présence dans les programmes scolaires, eh ben, ça entretient cette image cliché qu'on a du classique, donc à savoir un vieux livre tout jaune, tout poussiéreux qui date d'on ne sait quel siècle, et souvent perçu comme complètement ringard et désuet en fait. Si à l'école on continue d'accentuer ce genre d'image et de traumatisme, eh ben, le cliché reste dans nos têtes jusqu'au bout et on finit par se dire que la littérature c'est que des livres de ce genre là alors qu'en fait pas du tout. Après heureusement il y a quand même certains profs ou certains établissements où les profs nous font lire de bons livres, où ils ont les bons classiques pour la bonne tranche d'âge au bon moment et je pense que certaines personnes sont aussi devenues lecteurs grâce à l'école puisqu'ils ont eu de bonnes expériences de lecture. Heureusement, on peut aussi tirer du positif de l'apprentissage de la littérature à l'école hein, quand même. Moi en tout cas, ça a été mon cas, j'ai été chanceuse. Petit aparté mais de base de toute manière, j'ai grandi dans une famille où on me lisait des livres, des albums, des BD quand j'étais petite. Et ensuite à l'école, particulièrement en primaire et au collège, au début du collège, j'ai eu de la chance de lire des bons livres. <rire> du coup, ça a entretenu mon amour pour la lecture. Mais je sais bien que c'est pas le cas de tout le monde et qu'en plus il peut y avoir des enfants qui ont des difficultés à lire. Malheureusement heureusement, les écoles sont pas toujours hyper réceptives là-dessus. Et quand l'école elle veut pas t'aider là-dedans ou voire même qu'elle te met de côté ou qu'elle te fait comprendre que si tu t'arrives pas à lire c'est parce que t'es nul, et ben ça n'aide pas du tout en fait. Enfin bref, là je vais vous partager mon avis sur l'apprentissage des classiques en milieu scolaire, principalement à la période du lycée, et quelques idées réflexions que je me suis faites autour de ce sujet. Donc gros disclaimer, je n'ai pas fait d'études universitaire, je n'ai pas fait d'études sociologiques, j'ai fait un semestre d'études de lettres, c'est tout. Pas fait d'études de psycho, de sociaux, enfin voilà. je Vraiment, c'est juste mon avis d'une personne modeste qui a fait quelques petites recherches, mais aussi évidemment qui réfléchit par elle-même, de par son expérience, ses connaissances, son entourage, etc. Donc ce que je partageais, c'est vraiment le point de vue de ma modeste personne et pas une vérité vraie. Et surtout, je veux pas jeter la pierre aux enseignants dans cette vidéo, mais genre, pas du tout, parce que je sais bien que vous êtes contraint à un programme scolaire par l'éducation nationale et que vous n'avez pas toutes les libertés en fait pour choisir les lectures que vous voulez faire à vos élèves. D'ailleurs à ce propos, j'ai quand même cru comprendre qu'il y avait quelques petites améliorations par-ci par-là à ce sujet depuis plusieurs années, il y a des écoles qui mettent des quarts d'heure lecture, il y a des programmes où les enfants peuvent avoir une sorte de lecture libre. Je ne sais pas trop, je ne me suis pas vraiment renseignée là-dessus, ce n'est pas mon domaine. Mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites améliorations par-ci par-là mais le fait est qu'il reste quand même ce truc de programme scolaire machin bidule. Donc vraiment je vais juste parler en mon nom et je vais aussi faire des généralités. Partant du principe que les ados en moyenne ne sont pas spécialement emballés par la lecture et les classiques. Ce qui est évidemment absolument pas vrai pour tous, hein. moi-même ado, j'ai lu certains classiques et je les ai aimés. Tu peux complètement être adolescent et adorer certains classiques, je connais même des gens qui sont nés complètement dans la littérature et qui ont lu du Hugo et du Zola quand ils étaient encore au collège, quoi. Et c'est pas parce que t'es ado que t'aimes forcément les trucs qui sont légers, sans consistance, qui sont courts ou qui se lisent rapidement, ou que tu lis que du young adult ou des mangas. <rire> et d'ailleurs, même si c'est le cas, eh ben j'ai envie de dire, bah c'est bien en fait, au moins tu lis, tu vois. Et je vais surtout parler du lycée parce que je trouve quand même qu'au niveau primaire et collège, en général, les lectures sont assez ciblées pour l'âge, quoi. Moi je pense que c'est bien d'étudier les classiques à l'école, pour comprendre leur importance dans l'histoire, dans la société, l'impact qu'ils ont pu avoir, pourquoi ils s'inscrivent dans tel mouvement et qu'est-ce qu'ils représentent. C'est aussi bien d'en étudier des extraits, des passages, etc. Je pense que c'est important pour la culture générale en fait. Après par contre, vouloir à tout prix faire lire les textes en entier à des élèves, c'est là que je suis un peu moins emballée. En fait c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais je trouve simplement que la plupart des classiques sont hyper adultes en fait et je dis pas évidemment que les ados sont pas capables de les lire pour ça on est tout à fait capable à cet âge là de lire et de comprendre des classiques mais est-ce qu'on est, qu est capable de les apprécier autant qu'on les apprécierait en les lisant plus tard tu vois je dis ça parce que moi personnellement j'ai découvert des classiques de la littérature quand j'avais la vingtaine j'ai toujours la vingtaine d'ailleurs vraiment il y a des classiques que j'ai apprécié mais en les lisant, pourtant, je me disais « Mais dis donc, mais je pense que si j'avais lu ça au lycée, mais en fait, j'aurais pas du tout aimé. » Ça m'aurait pas forcément intéressé, Parce que c'est peut-être con à dire, mais quand t'es ado, t'es pas du tout dans le même mood que quand t'es un adulte. Et en fait, il y a beaucoup de classiques qui demandent, je trouve en tout cas, d'avoir un certain recul, je dirais, pour mieux les comprendre et mieux les apprécier. D'avoir un certain recul sur la vie, sur notre indépendance, sur une certaine expérience finalement de la vie d'adulte et de la vie en société. Alors que quand t'es ado, en général, une fois encore t'es pas dans ce mood là, enfin es déjà en général t'es pas totalement indépendant puisque tu viens encore avec tes parents, la plupart du temps, hein, attention, n'oubliez pas que je fais des généralités, t'es encore dans ton petit monde entre guillemets, ou que tu sais même pas ce que tu veux faire de ton avenir, en général t'as plutôt besoin de rêver, ou alors besoin d'action, ou besoin de t'évader, ou alors t'aimes bien lire des œuvres dans lesquelles les personnages vivent des choses similaires à toi, et donc tu comprends mieux ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont traverser, leurs interrogations, etc. Le truc c'est que la plupart des classiques ils ont pas vraiment tout ça. Déjà généralement comme je vous l'ai dit ils mettent en scène des personnes adultes et ont des vies totalement différentes des nôtres. Et puis en plus si ça se passe deux siècles avant c'est encore moins parlant puisque c'est plus écrit dans le même style qu'aujourd'hui. C'est plus du tout le même contexte, les personnes n'ont pas forcément les mêmes mœurs non plus. Moi je pense vraiment que les classiques ils devraient être sélectionnés par rapport à leur accessibilité et même encore au lycée. Même si les ados sont des adultes en devenir et qui sont capables de comprendre et d'analyser ce qu'ils lisent, c'est quand même plus sympa pour eux de leur faire lire des trucs plus accessibles, plus proches d'eux, enfin, je sais pas. Comme je vous l'ai dit, moi jusqu'au collège, franchement, j'avais rien à dire sur les lectures qu'on nous ait lire, j'ai encore de bons souvenirs. Mais par contre, à partir du lycée, pourtant, j'ai choisi de faire Elle, parce que j'aimais la littérature, j'aimais la lecture, mais même en tant que Elle, franchement, on a tous été blasés par des œuvres. Pourquoi nous avoir fait lire du Zola au lycée pourquoi surtout un livre aussi déprimant que l'œuvre Franchement, à la fin, j'avais envie de me pendre. J'en rigole, mais franchement, ça a été un de mes premiers abandons de lecture scolaire parce que vraiment, je pouvais pas lire ce bouquin. Ça m'intéressait pas, ça me parlait pas, et en plus de ça, je trouvais ça hyper déprimant. Alors étudier Zola en cours une fois encore ça m'a toujours un peu intéressé d'étudier l'impact de cet auteur, le naturalisme et tout ce qu'il a emmené en fait dans la littérature voire étudier quelques extraits en cours même si ça pouvait être parfois un peu chiant mais c'était intéressant comme ça mais nous avoir forcé de lire un livre de Zola en entier c'est une chose dans laquelle je me remettrai jamais mais d'ailleurs je ne l'ai pas fait pour vous dire et sinon euh, autre mauvais souvenir Gargantua de Rabelais Bon, c'était un peu rigolo, ça je peux pas lui enlever. Il y avait des trucs marrants dans ce bouquin, mais franchement, j'ai totalement oublié ce livre après. D'ailleurs, période là à étudier, pour moi, ça a vraiment été... <rire> ça a pas été mon kiff ultime. Et pour en revenir à Zola, moi franchement, je trouve que lire du Zola quand t'es adulte, mais ça peut être tellement plus parlant que de le lire au lycée. Une fois encore, il hein, y a des exceptions, attention, il y a des jeunes qui aiment Zola, mais dans la majorité, on va pas se mentir, on est tous un peu... <rire> Mais c'est pareil pour Jane Austen finalement, moi c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup mais quand je lis ses bouquins je me dis mais c'est hyper sociologique en fait ce qu'elle écrit. Et je suis pas sûre que si j'avais lu ado ses bouquins j'en aurais saisi toutes les subtilités, tout ce petit jeu de nuances et d'ironie et tout l'aspect social qui est hyper ancré dans ses œuvres en fait. J'aurais même trouvé ça peut-être chiant alors qu'en fait Jane Austen c'est pas du tout chiant. Enfin, en tout cas, c'est hyper intéressant, mais une fois encore, je trouve que si on te fait lire ça ado, à, à moins que tu apprécies le côté romance, mais finalement, quand t'es adulte, tu comprends que Jane Austen, c'est pas vraiment de la romance, c'est plus du sociologique, et même que l'autrice elle-même était plutôt anti-romance, donc c'est pour vous dire. Déjà, je trouve qu'on devrait arrêter d'étudier que des classiques, et je me suis toujours demandé pourquoi on faisait pas lire aux élèves des romans contemporains, en fait. Ou alors un mix des deux, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, on est à une ère où la littérature young adulte, donc pour ado, mais elle a été développée à foison, il y a vraiment de tous les genres, de tous les styles d'écriture, des trucs plus pré-ado, mais des trucs aussi vraiment ado plus adultes, enfin, il y a vraiment de tout dans la littérature young adulte. Pourquoi on fait pas lire ce genre de livre à l'école par exemple, tu peux faire étudier Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur à tes élèves. Et là encore, je donne un exemple assez simple puisque Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est pas un classique que je trouve très inaccessible. C'est juste que je trouve le début assez long et pas toujours très intéressant. Mais en gros, tu fais étudier ce livre à tes élèves, en parallèle, tu leur fais lire The Hate You Give, la haine qu'on donne. Plus moderne, plus accessible pour cet âge plus centrée sur leur vie d'ado actuelle et qui normalement devrait plus leur parler. Et surtout, c'est des problématiques qui rejoignent Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ensuite, c'est bien de pouvoir en parler en classe, tu peux demander aux élèves ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont tiré de cette histoire. Je pense qu'il y a vraiment plus moyen d'en tirer quelque chose que de les forcer à lire un vieux classique qui vont avoir la flemme de lire en général et la flemme aussi de comprendre. <rire> Franchement, mais faites lire Hunger Games, ça décolle, vous imaginez, moi j'ai découvert ce livre justement quand j'étais en seconde et comme beaucoup de gens, c'est le bouquin qui m'a remis dans le monde de la lecture en fait. D'autant plus qu'on peut en tirer plein de choses de ce bouquin quand même, c'est quand même une dystopie, avec une sorte de régime totalitaire et une sorte de rébellion, enfin voilà quoi. On peut faire plein de comparaisons avec le monde actuel, avec l'histoire, etc. Enfin, autre exemple, mais j'aurais tellement adoré qu'on fasse lire Percy Jackson en 6 mais genre le rêve. Et ça je crois que maintenant c'est rentré au programme, parce qu'il y a un truc sur la mythologie je crois, je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, en tout cas si ça se fait, je trouve ça trop bien. <rire> Mais même dans la littérature pour ados, il y a plein de livres qui peuvent parler du harcèlement, du milieu scolaire, de l'anxiété, des problèmes familiaux, enfin de plein de sujets en fait. Je suis sûre qu'on peut trouver des livres avec des sujets qui sont liés au programme scolaire au lycée. Dans la littérature young adulte, tellement il y en a. Comme maintenant ça s'est installé depuis pas mal d'années, il y a beaucoup de livres qui sont sortis en poche et donc c'est plus facile d'accès à un niveau budget aussi. Ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est de faire lire aux jeunes des choses qu'ils connaissent déjà via le cinéma ou les séries. Puisque maintenant, il y a énormément d'œuvres audiovisuelles qui sont adaptées de romans. Pourquoi pas leur faire lire ou étudier ce genre de bouquins Je parlais Hunger Games, ça peut être un bon exemple. Et je trouve ça intéressant, comme ça tu peux comparer avec eux, tu peux analyser. Et puis moi, je trouve que ça donne goût à la lecture. Je sais pas vous, mais moi quand je vois un film qui est bien et que je vois qu'il est adapté d'un roman, après j'ai envie de lire le roman pour voir. Une autre piste qui peut être intéressante à explorer et qui est je pense encore un peu boudée, c'est les adaptations ou vulgarisations de classiques en roman abrégé ou en BD, manga, ce que vous voulez. Il y a encore pas mal de gens qui ont des préjugés là-dessus, mais honnêtement, il y a des choses qui existent qui sont vachement bien. Alors moi j'ai un peu plus de mal avec les classique abrégé même si je trouve que le concept est bien finalement, moi j'avais lu Dracula comme ça en abrégé et j'avais trouvé ça intéressant mais j'ai quand même regretté de ne pas avoir lu le livre en entier puisque j'ai vraiment apprécié Dracula. Par contre il existe par exemple dans le manga des vulgarisations de classiques, notamment chez Soleil et dans la collection Savoir aussi de Kurokawa, il y a des trucs mais moi j'ai kiffé, j'ai lu Crime et Châtiment dans cette version, j'ai aussi lu Le Capital de Marx dans cette version et franchement j'ai pas lu les œuvres d'origine, mais de un, ça m'a donné envie, et de deux, j'en ai quand même retenu, je pense, les idées principales qui doivent être trans retranscrites dans le roman. Je pense que c'est vraiment bien adapté et bien fait. Enfin, moi, je trouve que c'est un format qui peut plus en reparler et qui, franchement, donne envie après de s'intéresser au roman en général. Un autre exemple, mais il existe une version manga en 8 tomes des Misérables de Victor Hugo, mais, mais c'est trop bien. Mais vraiment, je l'ai lu l'année dernière et j'ai à... J'ai demandé leur avis à pas mal de gens, et en plus, a priori, c'est hyper fidèle au roman. Il y a juste un petit détail qui change, mais c'est un truc qui est dans le roman et considéré comme gênant. Donc finalement, c'est pas plus mal. J'ai adoré, ça m'a trop donné envie de lire les romans, qui de toute façon sont dans ma wishlist depuis très longtemps, mais là, ça m'a encore plus donné envie en fait. Et... Mais la version manga en 8 tomes, si vous pouvez la lire ou la faire lire, mais qu'est-ce que c'est bien, je vous jure, j'ai... J'ai voulu pleurer à la fin quoi. Bon, en même temps, c'est l'histoire des misérables, mais. <rire> il y a aussi une version en quatre tomes d'un roman de Jules Verne, je sais plus lequel, que je n'ai pas lu, mais je sais qu'on la vend dans ma boutique parce qu'on la trouve bien. Enfin bref, il faut pas avoir peur de ces vulgarisations, faut pas hésiter à les feuilleter avant pour voir ce que ça donne, il y en a vraiment qui sont intéressantes. Il y a même Nobinobi qui fait des versions classiques pour les petits, genre vraiment Jane Eyre pour les enfants, mais c'est trop mignon. Après, je sais pas si ça a un vrai intérêt de faire ça en cours, mais juste en parler aux enfants ou leur conseiller en lecture, machin, tu vois. Le dernier point que je voudrais aborder, et ensuite cette vidéo sera terminée, c'est l'élitisme. Ouais, il faut arrêter l'élitisme, surtout l'élitisme autour des classiques. Et aussi, il faut cesser la sacralisation du classique. Pas parce qu'un roman est un classique qu'on est genre obligé de lire, qu'on est surtout obligé de l'aimer. Il y a plein de gens qui se sentent pas confortables de dire qu'ils ont essayé de lire un classique et qu'ils ne sont pas aimés, voire même qu'ils sont pas réussi à le lire, parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire, en fait. Et autant l'élitisme, ça existe dans plein de domaines culturels, mais l'élitisme en littérature, c'est vraiment encore le plus présent, surtout en France, et c'est un des pires. Je suis en formation dans une école de librairie, et des fois j'apprends des choses qui m'attristent. Il y a plein de personnes qui sont pas forcément lecteurs dans leur vie de tous les jours, qui n'osent pas rentrer dans les librairies indépendantes, parce qu'ils ont peur d'être jugés par les libraires ou par les gens qui bossent ou par les autres clients en y rentrant ils ont peur de ne pas se sentir à leur place et surtout de ne pas se sentir légitime à rentrer dans une librairie vous imaginez Mais je trouve ça terrible moi personnellement parce que toute leur vie on leur a dit que parce qu'ils n'avaient pas lu ça ou pas aimé ça ils étaient nuls ou ils n'étaient pas légitimes de lire ou qu'ils n'avaient pas de culture, enfin... Arrêtez, arrêtez C'est tellement la mauvaise approche les gars, si vous voulez donner envie à des gens qui ne lisent pas de base de lire, c'est pas la bonne approche en fait. Même pour les gens qui lisent, moi je veux dire, je suis en train de lire un bouquin tranquille dans mon coin et il y a quelqu'un qui se ramène à côté qui me dit « Oh non mais ça c'est nul, tu devrais pas lire ça, lis ça plutôt !» Ta gueule en fait Dans la mentalité française, il y a aussi cet élitisme autour de ce qu'on appelle la littérature blanche, en gros, la littérature plutôt classique ou contemporaine, c'est considéré comme de la littérature blanche et tout le reste, c'est la littérature de genre, donc les polars, les thrillers, la SF, c'est bof, sauf si c'est des classiques, c'est pas terrible. Et surtout, c'est pas de la vraie littérature. Voilà où on en est. Non mais ça existe encore ce genre de personnes, je tiens à le préciser. En général, vous savez, c'est ce genre de personnes qui vont vous dire que si tu lis Guillaume Musso, en fait, <rire> t'es pas un vrai lecteur Bah oui c'est du grand public, c'est nul Mais en général, ce genre de personnes, il faut noter qu'elles n'ont jamais lu Guillaume Musso, hein, je dis ça, mais... <rire> franchement, une personne, même si elle lit que du Guillaume Musso, bon soit, mais au moins elle lit, tu vois Et puis franchement, j'ai déjà essayé, moi, de lire Guillaume Musso par curiosité, alors que de base, c'est pas forcément ce que je lis, et j'ai pas trouvé ça si mauvais en fait. Certes, il y a des schémas qui peuvent être assez simplistes ou répétitifs dans ses romans, mais franchement, il a aussi de bonnes idées. Il y a des plots twists qui sont pas toujours attendus, et puis même au niveau des thrillers qu'il a tenté d'écrire, ça reste des thrillers simples mais qui sont efficaces en fait. Enfin, moi je comprends pas pourquoi dans la culture élitiste c'est l'exemple même de la littérature populaire. Enfin, c'est surtout ce mépris envers les autres qui me dépasse, mais ça aussi. Dans enfin, ma boutique, il y a beaucoup de parents en général qui sont fatigués parce que leurs gosses ils lisent que de la BD et des mangas. Et il voudrait qu'ils lisent de vrais livres. <rire> en général, c'est pas méchant, hein, c'est juste qu'ils se disent, c'est juste qu'ils aimeraient bien que leurs gosses, ils lisent des romans plutôt que de la BD. Ce qui peut se comprendre, mais moi, quand les gens me disent ça, je leur dis, mais vous savez, au moins ils lisent. Surtout qu'il y a des BD et des mangas qui sont quand même super bien, voire même au niveau de certains romans. Puis d'une manière générale, je trouve que mépriser et réfréner les gens, c'est une mentalité nulle, c'est pas comme ça que tu leur donnes envie de découvrir d'autres choses, de changer d'horizon, d'essayer des choses... Pour en revenir à l'exemple que je disais tout à l'heure avec une personne qui vous dit « Oui, ça ce que tu lis c'est de la merde, lis plutôt ça. » Alors qu'imagine, t'es là avec un pote, voilà, tu lis un truc, et là il va te dire « Tu sais, moi j'ai lu un truc dans le même genre, ça s'appelle machin, et j'ai trouvé ça trop bien, et puis il va te dire pourquoi il a kiffé. » Là tu vas l'écouter, tu vas faire « Ah ouais, ah ouais, ah ouais ?» Et peut-être que ça va te donner envie de lire un autre truc. Mais même si tu le lis pas finalement, au moins t'es au courant qu'un truc existe, t'es au courant que ce livre existe, et mine de rien, bah ça en rajoute quand même à ta culture. T'as une approche comme ça, les gens ils ont moins envie de se renfermer et surtout ils se sentent plus légitimes et ils se sentent surtout pas attaqués dans leur lecture et leur goût en fait. D'autant plus qu'ensuite la personne elle peut ou pas te demander mais du coup le livre que je suis en train de dire tu l'as lu ou pas, qu'est-ce que t'en as pensé Et donc si c'est le cas, là tu peux dire gentiment que toi par exemple t'as pas trop aimé, et t'explique pourquoi, quand même, en essayant de ne pas casser la personne une fois encore. Tu sais pas pourquoi elle apprécie ce livre, des fois on apprécie des livres qui sont pas ouf mais pour des raisons qui nous sont propres. Juste parce qu'ils sont là au bon moment. Comme ça peut-être que la personne va se dire « Ah ouais, je vais peut-être essayer le bouquin dont tu m'as parlé du coup ». Mais en tout cas, faut pas la casser et faut pas lui casser son, sa lecture aussi. Faut pas lui donner l'impression en fait qu'elle doit arrêter de lire ce qu'elle est en train de lire. Si elle veut continuer, eh bien elle continuera et puis ensuite elle se fera son opinion elle-même en fait. C'est comme ça que ça devient enrichissant les expériences de lecture en fait. C'est le partage, c'est l'échange mais de façon bienveillante et sans casser les gens en fait. Et puis même pour une personne qui a pas aimé un livre, ça peut être intéressant de savoir pourquoi une autre personne elle l'a aimé. Des fois il y a des raisons auxquelles t'as pas pensé et, ou alors tu te rends compte que t'es passé à côté du livre et que t'as pas compris le livre de la même manière que cette personne. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant en fait. Et même si la personne ne te demande pas forcément son avis sur le livre qu'elle est en train de lire, elle va quand même se rappeler de ce que t'as dit et peut-être que plus tard elle va essayer de lire ton bouquin pour voir ce que ça donne comparé à celui-là, tu vois. Mais en tout cas, si elle te demande pas son avis dessus, à part si c'est vraiment un ami très proche, évite de lui donner, ou alors donne-le peut-être très gentiment. Ou alors après, peut-être avec l'approche hyper subjective du genre, moi celui-là que t'es en train de lire, je l'ai pas trop aimé, tu vois. Ça encore, bon, ça passe quand une personne nous dit ça. Alors que quand t'as des gens qui viennent tout de suite te dire, ouais, ce que tu lis c'est de la merde, franchement ça c'est mieux, franchement ça c'est mieux, franchement t'as pas lu ça parce que c'est bien, là t'es un peu en mode, ouais, ok, ouais, ouais, super. Excuse-moi, je suis en train de lire ma merde, tu disais. Non mais tu vois, moi je suis comme ça, hein. plus tu vas me casser dans mes goûts et dans mes trucs, et plus tu vas me dire que je devrais lire d'autres choses, et moins je vais avoir envie de t'écouter, et plus je vais avoir envie de lire mes merdes en fait finalement. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris où je voulais en venir, mais voilà. L'élitisme doit cesser, la sacralisation des classiques aussi doit cesser. Ça veut pas dire après qu'ils sont achetés, mais je pense juste qu'il y a des classiques qui sont à découvrir, déjà selon nos envies, mais aussi à certaines périodes de la vie. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une deuxième vidéo sur les classiques, que moi je recommande pour si vous êtes en primaire, si vous êtes au collège ou si vous êtes au lycée. J'ai envie de vous parler de 15 classiques que moi je trouve accessibles quand on est jeune, ou du moins le plus susceptible d'apprécier et de comprendre à cet âge là. Et voilà, j'espère que c'est un concept qui vous intéressera. D'ailleurs vous remarquerez quand je ferai cette vidéo que mes 7 classiques préférés c'est que des classiques de la littérature anglaise. <rire> Sur ce je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a intéressé une fois encore, n'hésitez pas à la partager à des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui lisent ou qui ne lisent pas justement, ça me fera plaisir et n'hésitez pas aussi à me donner vos opinions concernant les classiques sur certains points que je viens d'aborder ou des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt j'espère sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao